Bonjour chers tous, on l'a tous suivi depuis ce matin, la nomination de Kylian Mbappé comme nouveau capitaine de l'équipe de France de football. Vous êtes bien évidemment nombreux à m'envoyer des messages pour demander mon avis sur la question et je vous réponds dans cette vidéo. Il faut dire une chose, Kylian fait partie des trois meilleurs joueurs au monde en ce moment, il fait également partie d'un cercle très fermé des leaders affirmé de cette équipe de France depuis quelques années et on l'a bien vu durant la dernière Coupe du Monde. Donc je pense euh, qu'il mérite tout naturellement euh, ce poste de capitaine comme l'aurait aussi mérité Antoine Griezmann, qui euh, était son concurrent direct. Maintenant, à la question de savoir est-ce que Kylian a des qualités d'un bon capitaine par contre, là-dessus, j'ai mes quelques doutes et je vais vous expliquer. Ça, c'est mon avis, voilà, ça n'engage que moi, ce que je dis, ça n'engage que moi, donc n'écriez pas sur moi. Je pense que euh, Kylian a un souci, c'est quelqu'un qui est très égoïste, c'est quelqu'un qui est très recentré sur lui, d'accord On l'a vu bien évidemment au Paris Saint-Germain depuis quelques années depuis son arrivée et encore plus ces dernières années, c'est quelqu'un qui pense un peu plus à lui euh, qu'à l'équipe. Et du coup, moi, ça me pose problème. Parce qu'un capitaine, c'est un leader, c'est quelqu'un qui est, est, un rassembleur, c'est quelqu'un qui a de l'autorité, c'est quelqu'un qui sait bien parler, c'est quelqu'un aussi qui a une qualité qui est très, très essentielle, c'est l'empathie. Donc, un capitaine est celui qui doit savoir être à l'écoute, qui doit savoir comprendre les autres, qui doit aller vers les autres, qui doit comprendre les autres pour pouvoir euh, euh, mieux fédérer le groupe autour de l'objectif, que ce soit sur le terrain, que ce soit en dehors du, des terres. Et, et sur ce plan, je pense qu'il y a du boulot à faire. Néanmoins, il peut travailler dessus, parce qu'à partir du moment où tu as cette responsabilité, tu te dois aussi de changer ta manière de fonctionner. Et j'espère, je, c'est quelqu'un de très intelligent, j'espère qu'il aura l'intelligence de travailler sur ce côté, sur ce côté euh, au niveau de l'empathie pour pouvoir s'améliorer. Parce que sinon, euh, voilà, ça sera un peu difficile. Vous l'avez déjà vu, que même après cette nomination, Antoine Griezmann a un peu boudé, si les titres de la presse sont euh, sont exactes c'est ce que j'ai cru dire qui a déjà un peu du remue-ménage dans le groupe oui parce que euh, euh, il suffit pas d'être le meilleur joueur d'une équipe pour faire un bon capitaine non comme je l'ai dit le capitaine est quelqu'un qui est accepté par tout le monde et je vais vous dire un peu quelque chose dont vous ne savez pas dont moi je suis au courant je pense que je vais vous dire la vérité et ça c'est la vérité euh pourquoi Deschamps a fait le choix de Kylian Tout simplement parce qu'à travers Kylian, il sait que Kylian, Kylian c'est quelqu'un qui a, en ce moment, et a de la visibilité, et comme lui, il est un peu en difficulté, parce qu'il a choisi le mandat de tronc, il n'est pas très apprécié par le monde du football, parce que beaucoup espéraient qu'il devait sortir de cette équipe après la Coupe du Monde par la grande porte, mais par égoïsme, comme tous les hommes sont égoïstes, il a choisi de rester et du coup, Didier Deschamps ne fait pas l'unanimité. Et il, il a fait le choix de se protéger en nommant Kylian. Parce que je vais vous dire la vérité, s'il si y a si encore quelques années, si on se retrouvait quelques années en arrière, ou même un an en arrière, il n'aurait pas choisi Kylian. Il aurait choisi Griezmann Parce que c'est ça la vérité. C'est ça la vérité qu'il faut savoir. D'accord et donc voilà mon avis sur la question. Est-ce qu'il est légitime Je dis oui. Mais est-ce qu'il a des qualités Non, je dis non, il n'est pas un leader naturel. Non, il n'est pas un leader naturel, Désolé. Allez.